Bonjour et bienvenue sur Corsair TV en ce début d'été, Made in Belgium. Si vous cherchez une émission aussi ressourçante qu'une journée de jardinage au soleil, vous êtes au bon numéro. Pour cet épisode, nous sommes à la pépinière éco innovation de La Rosée et nous vous avons auto-fécondé des reportages qui vont désherber votre mauvaise humeur. Et pour ne rien gâcher à ce panier vidéo bio, ce sont les jeunes du centre Françoise Dolto qui vont animer cette émission 100% vitaminée. Waouh, je suis super contente de faire cette émission. Moi aussi, mais j'ai besoin d'un bon petit plat pour faire le plein d'énergie. J'ai que 5 euros, je suis fauché. Mais attends, je connais un super bon endroit, c'est à la Cité des Goujons, à Anderlecht. Il y a un groupe de femmes qui propose des menus pour 5 euros. Ça tente et il y a les Let's go, Let's go Tu vois, on va, on va avoir un plateau de chaque C'est euh, ça, c'est pour ça que j'étais en train oui, d'arranger. Qu'est-ce que tu veux oui. Il faut une deuxième bassine en fait. En fait j'ai ma, ah, ah, ma casserole que j'ai apportée dedans Voilà, donc euh, on est en pleine préparation. Ouais. <rire> donc, nous voilà. sommes ici euh, dans le local de projet de cohésion sociale des goujons.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 Le Le mixeur. Il nous reste une heure les filles, hein? Pardon? Est Il est 10h30. Je suis contente d'être ici parmi le groupe. Euh, bah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 le prix selon, euh, selon le niveau de vie des gens, ce qui est tout à fait normal. Je vais vous présenter un reportage sur... Euh, sur euh, juste alors, j'ai oublié. Quoi, t'as un trou C'est un trou. Non, non, pas dans ton pull, un trou de mémoire. Il y a une association, le Videv qui font des ateliers vidéo sur le thème de la mémoire. Tu veux y faire un tour Ah oui, bonne idée parce qu'il faut qu'on voit le ciel aussi du bâtiment. Hein voilà. Moi je suis euh, animateur vidéaste, euh, je travaille pour le Videp. Le projet qu'on fait ici à la buanderie, c'est euh, un partenariat avec le Ciréas. L'idée c'est de faire un, un film qui soit quand même vraiment cohérent à la fin et qui, qui, qui naît de, de ce qui se passe dans cette pièce et de, de, de la relation euh, qu'a le groupe en fait. Quoi donc voilà le thème c'est la mémoire mais ça, ça part vraiment dans, dans, dans plein de directions finalement euh, ensuite là aujourd'hui on est allé euh, avec un autre participant, avec Werner, on est allé dehors pour euh, essayer de retrouver le même cadre avec la caméra que lui euh, avait pris euh, dans une photo qu'il a prise il y a, il y a euh, 20 30 ans je crois ici ils ont rajouté euh, de la pierre, comment, comment on appelle ça la, la pierre grise. Du coup, la plaque de la, du nom de la rue, on l'a mis au-dessus. Euh, au lieu de ce bâtiment-ci, qui a été démoli, il y a un bâtiment nouveau qui a été construit à la place. Euh, donc là, la démarche, c'est aussi de euh, bah, prendre conscience que ce sont nous qui sommes les acteurs du film. Et, euh, et que notre propre mémoire est intéressante, quelle qu'elle soit. C'est exactement juin 88. Et donc je venais de la gare du Midi avec mon épouse qui est devant là et mon fils. Et c'est tout ce dont je me souviens. Rappelez-vous de la team des rappeurs d'Anderlecht de 11 à 17 ans. Nous, on est fans et bientôt vous aussi.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 Au début franchement on, on pensait pas arriver là déjà. On pensait qu'on allait faire des petits concerts goujon, square Enver sans sans aller sur un podium et finalement quand on arrive là on est content quoi. Et il y a aussi des gens qui m'ont qui m'ont dit que. Que c'est incroyable tout ça, que, que c'est rare de trouver des jeunes personnes rappées, chanter, faire leur propre texte. Allô, à regarder à la télé les infos, les gens qui ne l'ont pas ne peuvent pas s'hydrater, ne pas la préserver, nous expose au danger. Ouais, t'as vu mon chef-d'oeuvre, je suis trop fière. besoin d'un indécent Je connais un artiste qui fait beaucoup mieux que ça. Ah non, non, non, c'est pas possible, je suis trop forte. Attends, Daring, je crois que le reportage qui suit va bien te calmer, parce que Aziz Lalou, c'est une petite artiste. Je suis le chat-tortue, le plus félin d'entre tous les chats-tortues au plus profond de ma carapace. Je suis Aziz l'artiste, je suis celui qui dérange et j'aime ça.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 Il y en a qui partent en voyage pour carboniser sur la plage. Et d'autres qui essayent d'améliorer les choses. C'est le cas des apprenantes en français de l'ASBL, le cactus. Le temps d'une emboutante Odyssée au Maroc, elle remettent en scène la philanthropie. La première fois que est rentrée dans la classe et dit à les femmes, on va faire un voyage au Maroc. Est-ce que vous êtes d'accord on était choqués comme ça, on a dit, euh, parce qu'on n'a jamais fait un voyage avec des groupes de femmes comme ça, seules. Euh, on était un peu choqués, euh, on a dit mais non, il a dit oui, oui, je parle sérieusement, on va faire un voyage. Mon premier voyage à moi, c'était cette année avec les femmes ici du Cactus au Maroc. C'était un voyage, c'était un voyage, c'est pas un voyage comme on fait d'habitude, qu'on va comme ça. C'était la rencontre, était à la rencontre des, des autres familles, des autres gens, des associations. Il faut voir de ses propres yeux et de voir ces familles comment ils sont au Maroc. Mais je suis contente que j'ai arrivé à cet âge-là parce que j'ai vu ça. voyage vraiment il nous a apporté beaucoup beaucoup beaucoup de choses qu'on ne connaît pas avant et que maintenant on a on a découvert des, des choses qu'on ne connaît pas avant il nous a donné beaucoup de courage et nous a formé d'être une femme forte et que vraiment une responsable. Elle, a une responsable elle. Elle nous a apporté vraiment d'être d'elle et de, des de, de autres aussi. Hein. Qu'on doit aider aussi les autres, qu'on doit aussi euh, se battre pour, euh, se battre pour euh, aider les autres, qu'on doit aussi. Euh, parce qu'avant on était dans un, un coquille comme ça, on était vraiment. Hein. Mm -hmm. <rire> et que maintenant, grâce au cactus et les femmes, les responsables de cactus, qui nous a formés d'être une femme forte. Mm. Ben voilà, on en connaît d'autres qui ont la passion du ballon, euh, comme celle-là. Et euh, c'est les jeunes du quartier Lemons. Les 14 et 15 mai dernier, ils organisaient le tournoi des frères au stade Franky vercotoron 48 heures de foot et de bonheur On vient de participer à un tournoi de... qui se déroule en deux jours, en deux phases, Une phase de poule euh, le samedi et les qualifications euh, quart de finale, demi-finale, finale, finale euh, aujourd'hui. Et je voudrais remercier le... les organisateurs du tournoi, M. Rabi, qui est à côté de moi, qui euh, nous amène chaque... chaque année au tournoi de Edemchlivo.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 Et bien sûr, Bilal qui s'occupe du barbecue et Moustapha, le, le gardien de, du terrain et le centre de Avicenne. Et comme d'habitude, pour terminer, on regarde The Viking Of. Vous êtes comme le présentateur, vous parlez parlé. Et... C'était du travail. Pas facile, mais on y est arrivé et le résultat ils peuvent vraiment être fiers. Qu'est-ce que Je suis au. chômage. je suis au chômage. Tu cherches quoi comme travail? Ils ont vu les envers des médias qui ne pas, surtout que c'est des gens qui passent quand même beaucoup de temps devant la télé et qui n'ont aucune idée de comment sont en faites les émissions. La télé, le journalisme, pas facile, mais normalement tout très bien, tout le monde est très gentil. Je dis merci bien pour tout. Alors, ça vous a plu Ou vous trouvez que c'est un tas de fumier En tout cas, on veut connaître votre avis, alors tous à vos claviers et venez sur www.corsair.tv. On se retrouve le mois prochain pour un autre numéro tout aussi beau et n'oubliez pas que, comme disent les bantous, il est plus facile d'arracher un brin d'herbe dans le pot de fleurs du voisin qu'un baobab dans son propre jardin. Ciao